Oppo cherche encore à nous régaler cette année avec la nouvelle gamme Reno 6. J'ai l'Oppo Reno 6 et l'Oppo Reno 6 Pro. Les deux sont 5G. Aujourd'hui, on va parler du Reno 6 5G. C'est un téléphone milieu de gamme disponible à 499 euros qui veut allier design, caractéristiques techniques et fonctionnalités vidéo assez sympas. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Oppo Reno 6. C'est parti Commençons directement par parler ce qui me plaît le plus dans ce téléphone, c'est son design. C'est un téléphone qui n'a pas du tout un design milieu de gamme. Son dos anti-trace de doigt a un design un peu rétro avec des angles et une forme vraiment tranchée rectangulaire ce style de design un petit peu rétro revient de plus en plus à la mode et moi j'adhère disponible en deux couleurs le noir et en bleu arctique que je vous affiche à l'écran Cette arrière anti trace de doigts est vraiment sublime on retrouve bien entendu à l'arrière le module photo avec les différents capteurs que je vais vous énumérer juste après et à l'avant un écran AMOLED 90 Hz. Pour revenir aux dimensions du téléphone, on est sur un téléphone qui mesure 156,8 mm par 72,1 mm avec une épaisseur de 7,59 mm pour un poids d'environ 182 grammes. Moi c'est vraiment le design et la prise en main rectangulaire que... Bah, que j'adore depuis l'année dernière hein. et je suis vraiment content Copo cette alternative au niveau du design car oui on le verra l'oppo Reno 6 pro lui garde un design un petit peu comme le Reno 4 bref cet écran de 90 Hz mesure 6,43 pouces avec une résolution de 1080 par 2400 pixels sur le côté on va retrouver un bouton le bouton pour verrouiller le téléphone sur le côté gauche les boutons du volume en dessous le port carte sim le port usb c et le mono haut parleur il n'y a donc pas de prise jack non plus sur ce modèle le capteur d'empreinte digitale se retrouve sous l'écran on en parlera dans l'interface on va pouvoir déverrouiller du coup le téléphone grâce à ça mais aussi grâce à la reconnaissance faciale car on va retrouver un petit poinçon en haut à gauche pour la caméra frontale et les modules à l'arrière comme je vous l'ai dit avec le petit flash le design est complètement validé pour ma part j'ai pas du tout l'impression d'avoir un téléphone milieu de gamme sur le design seule petite fonctionnalité qu'on n'a pas avec ce dos magnifique c'est la recharge sans fil mais bon on ne peut pas tout avoir parlons maintenant des caractéristiques techniques Qu'est-ce qu'a ce Renault 6 dans le ventre Je vous l'ai dit, c'est un téléphone déjà compatible 5G. Au-delà de ça, il tourne sous le processeur 5G Mediatek Dimensity 900. C'est un processeur qui est gravé en 6 nanomètres qui offre une performance convenable pour un téléphone moyenne gamme avec surtout une bonne optimisation pour garder de l'autonomie. Ce téléphone aussi intègre un système de refroidissement multiple qui permet de garder le téléphone frais même lorsqu'il tourne à bloc. Couplé au processeur, on aura 8. Giga de ram avec 128 gigas de stockage qui malheureusement n'est pas extensible par micro sd au delà de ça il intègre deux batteries de 2150 mAh soit 4300 mAh et surtout il est compatible avec la supercharge super VOC 2.0 qui permet de le recharger jusqu'à 65 watts. Ce qui va amener sa recharge complète de 0 à 100% aux alentours de 30 minutes. On va en reparler dans la rubrique autonomie. Au niveau des vibrations, le téléphone intègre un retour haptique. Il est compatible Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et à la certification IP54 qui ne fait pas de lui un téléphone étanche. Il saura juste résister à des projections de liquide. À l'arrière, on va retrouver trois objectifs. Un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et à l'avant une caméra frontale de 32 mégapixels à côté des trois objectifs photo à l'arrière on va retrouver bien entendu le flash et un capteur de température des couleurs tout ça tourne sous ColorOS 11.3 basé sur android 11 tiens parlons un petit peu de l'interface c'est parti vous le savez mon téléphone principal sous android est un oppo c'est pourquoi je suis complètement conquis par ColorOS. Par cette interface qui permet de manière intuitive de naviguer sur le téléphone et surtout d'aller dans la personnalisation au maximum. Je vous le répète à chaque fois mais ColorOS 11.3, ce téléphone, le Reno6 va vous permettre vraiment de personnaliser comme vous voulez votre fond d'écran, les thèmes, l'always on display, les styles d'icônes. Vous allez pouvoir aller vraiment très loin dans l'organisation. Au-delà de ça, vous allez pouvoir aussi gérer la prise en main en ajoutant des options comme double api pour verrouiller, soulever pour activer ou encore en allant directement dans outils confort pour pouvoir contrôler le téléphone avec des gestes comme des gestes sur écran éteint qui nous permettent lorsqu'on va appuyer deux fois d'activer quelque chose, lorsqu'on va faire un haut d'envoyer la photo. Bref, vous allez vraiment pouvoir dans cette OS personnaliser et prendre en main le téléphone lorsque vous le voulez comme vous le voulez. Cet écran 90 Hz AMOLED, couplé à ce système d'exploitation, aux applications qui existent directement et aux applications du Play Store que vous allez pouvoir télécharger, permet vraiment quelque chose de fluide dans la plupart des cas. Je parle de la plupart des cas parce qu'on va pouvoir évoquer un petit peu les performances. C'est un téléphone moyenne gamme et le processeur Mediatek ne permet pas forcément d'aller pousser très loin au niveau gaming. Au niveau de la vie de tous les jours, le système de refroidissement, enfin bref, tous les caractéristiques techniques que je vous ai dit avant, permet vraiment un téléphone fluide confort. Mais lorsque vous allez commencer à envoyer des jeux, à jouer, vous pouvez avoir certains ralentissements en fonction de la mémoire que demande le jeu bien entendu. Pour avoir tester les performances et notamment le gaming, je peux dire que les performances restent comme un téléphone moyenne gamme, même si le design est au-delà de ça. Néanmoins, cette interface et ce téléphone avec les caractéristiques techniques, l'écran, etc., pour un usage plutôt bureautique ou pour regarder des vidéos, est simplement très bon à vivre. Parlons maintenant de l'autonomie. Les deux batteries donnent 4300 mAh Couplé avec le processeur Qui arrive très bien à optimiser Cette autonomie, on arrive sur quelque chose De très confortable Durant mes différentes tests, je suis arrivé, en fonction de mes utilisations Entre 30 heures Et 48 heures d'autonomie Dans une utilisation plutôt courante, qui m'est propre hein, Vous savez que j'ai toujours mon téléphone Connecté avec une montre connectée pratiquement Donc toujours le Bluetooth activé, j'arrivais Sans trop de mal aux deux jours d'autonomie Et au delà de ça, ce qui est vraiment top Avec la super VOOC 2.0 0, la super charge topo c'est qu'il nous faut qu'une poignée de minutes pour passer de 0 à 50% ou de 0 à 100% durant mes tests en 11 minutes je suis arrivé à 50% il m'a fallu 29 minutes pour arriver à 100% c'est vraiment très agréable parce que déjà qu'il a une bonne autonomie il suffit de le poser pendant une pause déj une pause café ou même juste de le brancher pendant qu'on travaille et le téléphone est chargé ça c'est plus que validé parlons maintenant photo vidéo Je vous l'ai dit, à l'arrière de ce téléphone on retrouve trois objectifs Un objectif principal de 64 mégapixels avec une ouverture à 1.7 un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et un objectif macro de 2 mégapixels avec une ouverture de 2.4 au delà des caractéristiques techniques on peut faire de superbes photos avec ce téléphone l'appareil photo par défaut prend des photos de 12 mégapixels et il les combine vous savez pixel binding afin de créer une photo avec plus de luminosité sur les photos de jour il n'y a vraiment rien à dire la qualité de photo même en plein soleil est vraiment très correct et les photos sont encore plus belles lorsqu'on active le mode HDR qui est vraiment très bien équilibré. Il est bien entendu aussi possible d'activer le mode 64 mégapixels de pixels, mais vous allez perdre en luminosité. Au delà de la journée, les photos en faible luminosité en passant par le mode nuit donnent un résultat plus que convenable dans cette tranche de prix. Concernant le mode grand angle, on va perdre un petit peu en détail, perdre en luminosité et à faible luminosité, les photos sont un peu moins corrects. Pour ce qui est des zooms numériques, en x2 aucun souci, en x5 ça reste convenable, et en x10 on perd beaucoup trop de précision pour sortir un beau cliché. Le capteur frontal de 32 mégapixels capture des images détaillées. Les couleurs sont top, on va pouvoir même utiliser le mode portrait que je vais évoquer juste après en frontal qui permet d'avoir un bokeh à l'arrière. Les contours restent plus ou moins précis en mode portrait frontal, mais c'est quand même sympa de l'avoir mis. Le mode portrait, avec le capteur principal, lui, fait complètement le job. Les contours sont précis, et après, plus la luminosité est bonne, plus le cliché sera beau. Nouveauté dans ce mode portrait, ça va être le mode portrait pro, qui, alimenté par une intelligence artificielle et des algorithmes, permet d'effectuer un milieu de calcul pour transformer l'arrière-plan et lui donner un style appareil photo, c'est-à-dire plus de bokeh. C'est vraiment quelque chose qui, lorsqu'il est maîtrisé, est superbe que ce soit de jour comme de nuit. Le dernier capteur, le capteur macro, avec sa définition de 2 mégapixels, reste assez limité. On peut sortir des clichés corrects si l'objet ne bouge pas trop, mais c'est un mode de prise de photo un petit peu superflu par rapport au capteur principal. Pour finir parlons de la vidéo. L'OPPO Reno6 permet de filmer des séquences en 4K jusqu'à 30 images par seconde. On a toujours le dual view qui va nous permettre de filmer simultanément devant et derrière et on a aussi un mode ultra stabilité, c'est une stabilisation électronique un peu plus avancée. Nouveauté côté vidéo, avec le Reno6 il est possible de filmer en ralenti à 960 images par seconde en 720p. La seconde nouveauté c'est le couleur EA qui va permettre en vidéo de rester focalisé sur une couleur et de faire que l'arrière-plan soit en noir et blanc ça ça permet vraiment de booster la créativité vous l'aurez compris il y a de quoi faire au niveau photo et vidéo sur ce téléphone parlons de mes points positifs et mes points négatifs quels sont mes points positifs et mes points négatifs mon premier point positif ça va être le design j'adore ce design rectangulaire tranché avec cet arrière mamma mia que bello le deuxième point positif ça va être autonomie super charge. ça a rien à dire j'aimerais avoir ça sur tous mes téléphones troisième point positif ça va être pour ce téléphone moyenne gamme photo vidéo ce couple avec ses nouvelles fonctionnalités avec ce rendu tout à fait correct permettra à n'importe qui de prendre de belles photos et d'avoir une petite touche de créativité sur les vidéos au niveau des points négatifs pour moi le premier point négatif ça va être son étanchéité IP54 c'est un peu trop léger Pour quelqu'un comme moi qui est un petit peu maladroit J'aurais préféré avoir une petite étanchéité supplémentaire Le deuxième point négatif c'est le processeur qui rame même au niveau des performances pour le gaming mais bon on peut pas tout avoir à ce prix là pour finir pour finir pour finir j'adore prendre des photos j'adore prendre des vidéos et j'adore avoir du stockage donc c'est aussi dommage qu'il n'y ait pas de micro sd voilà les amis pour mon test du Reno 6 si vous avez des questions dessus laissez les en commentaire il se positionne quand même très bien pour un téléphone milieu de gamme surtout avec ce design et ses caractéristiques techniques photo vidéo bref si vous cherchez un téléphone dans ces prix là avec un beau design et des bonnes fonctionnalités photo et vidéo il est fait pour vous merci d'avoir regardé à bientôt sur ma chaîne